Oh, je tourne passer, pas je tourne passer. Pas bon, voilà Alors, bon matin, mesdames et messieurs. Bienvenue à Freeride Québec. Hop! On est présentement avec les Bas du Nord, au Roquemont, en automne, en confinement. On est. 9h30 le matin Et il y a personne Genre personne de chez personne Aujourd'hui, on fait du bike Et je viens de recevoir un petit quelque chose de très très fun La toute nouvelle GoPro Hero 9 Black Et on va venir faire des petits tests aujourd'hui En cette journée un peu frisquette Et pleine de feuilles Mais c'est le fun, il n'y a pas grand monde dans On va pouvoir prendre ça chill on va essayer quelques petits modes intéressants de la GoPro 9. Fait que présentement, j'ai à peu près les mêmes settings que j'ai d'habitude. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça dit euh, niveau image. Je crois que les, les couleurs sortent un petit peu différemment sur la Euro 9 versus les, les 7 et 8. Qu'est-ce que j'ai vu sur Internet? Qu'est-ce que j'ai lu? Le son semble très bon aussi. Fait qu'on va expérimenter un peu. Ah. Ok oh, qu'il y a des feuilles! Ça n'a pas été soufflé! Fait qu'on va swatcher pour pour pas pogner oh. de roches ou de whatever. On dirait, guys, avec la semaine qu'on a eue de pluie et d'annonce du gouvernement, ça fait du bien d'être sur le bike. Oh, que ça fait du bien. <rire> tu sais, je sais qu'on a tous un âge différent, qu'on roule tous un genre de bike différent, des fois on roule seul ou en famille ou peu importe. Il y a une maudite affaire qui nous réunit tous, c'est le fait d'aimer faire du bike, l'aimer décrocher en nature, que vous faites du DH, de la trail, whatever. C'est tellement le fun juste sortir de la ville, aller s'isoler dans le bois, faire les trails qu'on aime. Maudit que c'est le fun. Yep. Alors, pour commencer, une petite jolie gel que j'adore petite piste de réchauffement ah. ah. ah. ah. ah. ah. ah, Je suis rouillé ah. pour les de la semaine Oh c'était creux ça! What? Derrière, derrière a pas passé puis j'ai failli passer over the bar. <laughs> laisse de jump avec la fourche ah. Ah. ok comme bon petit réchauffement oh on n'a pas été soufflé ça ah. pour une chance que je connaîtrai puis je me demanderais si je serais encore dedans avec ah. le guys je vais vous montrer un petit mode qui est nouveau avec la Hero 9 on appelle ça le Horizon Leveling. Donc, en gros, qu'est-ce que ça fait? C'est que votre GoPro 9 est maintenant... Je hein? pense que je jasais pas trop. Hein? Hey, VBN. Bonjour. On a un petit accident euh, ici. Oh, shit. Okay, il va falloir que je les texte. Il ne faut pas que les gens arrivent trop vite de la roche mère OK. Hey, je disais quoi avant de dire tout ça? Ah oui, OK. fait que la nouvelle GoPro 9 est équipé d'un Horizon Leveling. En gros, votre GoPro est équipé d'un d'un Gimbal intégré. Ça veut dire qu'avant, le logiciel, oui, allait combler la vibration. Mais maintenant, si je tourne la tête de gauche à droite, jupe, jupe, jupe, jupe, la caméra va rester au niveau. Mais, là, on arrive à la partie plate. Vous autres, vous savez déjà, probablement, moi, je suis en train de rider, je ne le sais pas encore, c'est que Lorsqu'on met le Horizon Leveling à ON, l'objectif, la GoPro, est moins large que le Super View. Donc, qu'est-ce que ça fait au lieu de voir jusqu'à la tête ici? Vous allez voir, plus en avant. Et, pour l'instant, ça doit être vraiment merdique sur la caméra. Parce que la caméra, l'objectif, est trop petite pour bien voir le guidon d'un rider en bike comme moi à Freeride Québec. Alors... On va laisser faire un grand again en horizon leveling. Je vais vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi. Mais comme vous vous rendez compte, la piste n'a pas été soufflée. Fait que je pourrais pas aller vite. Je ne sais pas trop qu ce qui se cache en dessous ces feuilles-là. Ah, elle a été soufflée à partir d'ici. Nice. Ah, non, finalement non. Yeee! Yeah. Yeah. Ok! Sait que fait que Mathieu cite que tu as failli te planter dans ce trou-là. Yeee! Yeah. Ok! Ces trails-là vont avoir besoin d'amour. Hein? Ça doit vous donner une petite idée de qu ce que le Horizon Leveling peut donner. Donc, dès que ça va être disponible. Je vais aller chercher la nouvelle lentille de GoPro. Pour pouvoir élargir un peu la perspective. Donc, j'imagine que ça va donner à peu près la même largeur que le Superview que vous voyez d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était Domingo. Mais t'es quoi, toi? Hein? Un genre de raton laveur? C'est un gros raton laveur, ça, hein? Bon, là j'ai scrapé mon temps ce travail en plus. Petite ah. pandémie. Et voilà, ça fait une petite grande again en horizon leveling. Qui doit pas mal plus ressembler à une vue de drone qu'autre chose. Ah. Oh shit. Whoa. That's deep. C'est pas drôle. T'avais une ça proche de l'humidité. T'as même pas de chien à là. C'est sûr que mon dérailleur a pas de chien à l'eau. Puis. On ramage du foin pour les vaches. Puis je me demande tout le temps combien de ces petits b là vont se ramasser dans les vidéos des fois quand je dis liaiserie. Version autumnal, autumnal de really. la Tour la plus fun tout le monde Laura hop comment ça va du coup de piste là hop ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Tout qu'un raideur, hein? <rire> Hop! Je me suis éclaté dans ce berm-là la semaine passée aussi. Je filmais. J'ai battu ma fourche sur la roche. Et j'ai défoncé le berm en bas. Oh. Quelqu'un sait comment faire ce saut là, je veux le savoir Burp tout le bag va bien pour jumper avec le offset plus court en tout cas. Mais. Il y a trop de points négatifs. Hop. Hop. Yep. Même il jump très très bien. C'est correct ce que je m'en vais faire là. Burp. Oh il n'y a plus le petit Whale Tail. Ah, oh, il était amusant. Parce plus de Whale Tail, ça fait un sacrément de doute ça. Ouf. Burp. Maybe someday. Hop! Bon ben, on dirait que je retourne vers l'accueil. Hein? 14.99 15 km. OK. Sounds good. Bon ben mesdames et messieurs, si vous avez apprécié ce petit euh, preview de la GoPro Hero 9, vous pouvez donner chip chip chip un petit oiseau. Vous donner un petit thumbs up aux vidéos. Peut-être même vous abonner. J'ai des beaux vidéos de bike qui s'en viennent toutes de l'hiver parce que j'ai beaucoup filmé. Puis j'ai pas le temps d'en éditer la moitié. Alors, mon nom est JP. Ceci était un autre épisode de Freeride Québec. Et on se voit dans le prochain. Que ce soit en GoPro 987-654321. Bye bye